Bonsoir, c'est Jean-Mathieu Taristas de la Réunion TV. Je me trouve actuellement avec Vincent Cherrier de la Martinique qui m'a fait découvrir un super site avec lequel on peut miner des bitcoins gratuitement. Et au fait, bon, il y a vraiment vraiment beaucoup de gens qui sont satisfaits. C'est pour ça que je fais cette vidéo avec Vincent Cherrier pour qu'il me donne plus d'éclaircissements sur ce site merveilleux et délicieux qui nous permet de miner des bitcoins gratuitement. Vincent, peux-tu nous faire un aperçu de ce site, s'il te plaît Oui bien sûr. Euh, merci de m'accueillir. Salut Jean-Mathieu. Eh bien, écoutez, en fait, c'est assez simple. C'est vrai qu'on a la possibilité de choisir entre un livret A et CryptoTab. Franchement, entre nous, CryptoTab, c'est quand même bien plus avantageux, dans la mesure où déjà, on gagne plus vite. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est en automatique. Donc, vous n'avez pas de manipulation particulière à faire. La machine travaille toute seule. Ça utilise donc la puissance de votre PC pour pouvoir donc mouliner du Bitcoin n'est plus ni moins. Et euh, au fait, bon, si on développe bien ce site, apparemment, on nous dit qu'on peut euh, espérer euh, toucher, près de, euh, toucher près de un bitcoin par jour, c'est bien ça Alors oui, effectivement, en fonction euh, du, du, du nombre de, de personnes qui s'inscrivent avec votre lien, euh, plus vous aurez de monde et plus rapidement vous allez pouvoir euh, atteindre. Euh, ben, le bitcoin et peut-être aussi même le dépasser euh, après voilà c'est vraiment une histoire de, de, de, de temps c'est à dire que si effectivement vous n'en parlez à personne autour de vous euh, ce que j'ai eu la fâcheuse tendance à faire au début euh, ben, ça va tourner oui mais ça va aller vraiment très lentement donc l'avantage c'est quand même d'essayer d'en de, parler autour de soi et puis euh, d'avoir euh, au fur et à mesure des gens qui, qui viennent s'inscrire euh, euh, sous votre lien pour pouvoir vous faire avancer plus vite. Et d'ailleurs, j'invite les gens à s'inscrire euh, euh, avec le lien se trouvant dans la description de cette vidéo pour faire partie de notre, pour faire partie de notre équipe et de me contacter en privé bah, pour que je puisse les renseigner, pour l'expliquer comment faire, parce que peut-être il y aura des gens qui ont du mal. Mais en fait, c'est très très simple, hein. on a juste à s'inscrire et après tout est expliqué, c'est super facile. Hein. Ouais c'est vrai que c'est j'avoue que moi, qui ne suis pas très à l'aise avec tout, euh, tout ce qui est technique et tout ça, euh, c'est assez, euh, c'est assez bien, bien, bien ficelé. Alors, la petite précision, quand même, qu'il faut, qu'il faut savoir, c'est que euh, le cours du Bitcoin est pris en compte. Donc, euh, forcément, tout est réajusté. Euh, on va dire, dans un, dans un temps réel, euh, on n'est pas sur euh, la, comment on appelle ça, euh, c'est pas de l'hypothétique, c'est pas de, voilà, c'est vraiment quelque chose de très précis. Euh, la précision aussi euh, que je voulais rajouter, c'est qu'en en fait, le système euh, mine du Monero, hein, la monnaie Monero, qui est directement euh, euh, transférée ou euh, conversée, comme on dit hein, quand on passe en conversion, qui est directement transférée sur du Bitcoin. Donc c'est pour ça que euh, on, on pense qu on, que ça mine du Bitcoin, mais en fait c'est du Monero qui est qui est mis en Bitcoin. Donc ouais. ça c'est pas, en fait c'est pas nos ça nous ça nous apporte peu mais c'est quand même une précision à savoir ça nous importe peu mais je vais expliquer au fait euh, la, la stratégie c'est qu'en fait en minant du monéro, euh, du, du monero c'est beaucoup plus simple à miner tout simplement parce que c'est une monnaie qui est plus chère. mais en fait euh, par la suite ils ont juste à le reconvertir en bitcoin et au fait bon, on gagne exactement la même somme sauf que bon ben bah, c'est en bitcoin et donc c'est le moment ou jamais de se faire des bitcoins et le truc que j'ai à dire c'est que le site il est gratuit hein donc c'est le moment ou jamais d'en profiter et euh, en plus, vous pouvez rendre des gens heureux, parce que beaucoup de gens veulent avoir du Bitcoin et ils n'ont pas forcément de l'argent pour en acheter. Et là, en fait, ils peuvent en avoir gratuitement juste en en parlant autour d'eux. Donc euh, franchement, moi, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on pourrait mieux proposer au peuple. Hein oui, c'est vrai que c'est très, très bien dit. Hein. Euh, J'ai quand même pas mal cherché hein, avant de trouver euh, cette, euh, cette application. Et puis euh, le, le, la cerise sur le gâteau, c'est que ça a été validé par euh, Google Market. Euh, vous pouvez faire les recherches, allez vous renseigner si vous voulez. Hein, il y a, au contraire, c'est toujours bien de, de se faire son propre avis. Mais voilà, c'est la maison Google. C'est pas, euh, c'est pas un scam, c'est pas une arnaque, c'est pas, euh, voilà, ça fonctionne. Il y a des preuves de paiement, il y a des, il y a pas mal de vidéos qui, qui circulent. Donc euh, allez jeter un petit coup d'œil à droite à gauche, faites-vous votre propre idée. Mais euh, franchement. Euh, ça tient la route et c'est vraiment du sûr. Mais après, en même temps, il y a des gens, j'ai envie de leur dire comme ça qu'il bon, ne faut même pas nous saouler. Il faut même pas nous saouler. Pourquoi Excusez-moi d'être un peu violent dans mes propos. Tout simplement parce que déjà, de un, le site, il est gratuit. Hein? Personne ne met son argent personnel. De deux, euh, c'est un site quand même qui est affilié avec Google Chrome, tout en sachant que Google a pour mission en ce moment de faire la chasse, la chasse aux sorcières des crypto-monnaies. Donc, ce qui veut dire tout ce qui est susceptible d'être une arnaque, Google en ce moment, il ferme et il euh, n'y a même pas à discuter, quoi. Ça fait déjà longtemps que Google, il aurait fermé. Et non, ça ne peut pas être un scam, ça ne peut pas être un Ponzi, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'investissement de base et que c'est gratuit. C'est tout simplement un système de minage. Et si les gens veulent réellement gagner beaucoup de Bitcoin, s'ils veulent réellement gagner beaucoup de Satoshi, ben, il, il suffit de bosser, de partager le maximum son lien avec euh, ben, des amis, hein. Nous, on fait exactement la même chose. c'est pas très compliqué. Mmh. Et tout en sachant que moi, ce que j'ai reçu en, en, en quantité de bitcoin, euh, la moitié me vient du minage de mes affiliés et la moitié me vient de mon minage personnel. D'où l'importance d'en parler au maximum de personnes. Et là, je vais, je vais montrer un exemple de simulation. Un exemple de simulation à l'écran. C'est la, la, la, la petite calculette là ouais. je, je vais montrer l'exemple de la personne qui prenne 5 personnes et les 5 personnes prennent encore 5. Exact. donc euh, attends je remets je remets ton visage pour qu'on le voit donc euh, ça nous dit que euh, cette personne qui euh, par exemple euh, parraine 5 personnes elle touche 3 dollars par mois si les 5 personnes reparaînent des gens hein, ça fait euh, ça fait 10 dollars par mois au troisième tour on monte à du 25 dollars au quatrième tour 75 dollars euh, au cinquième tour 250 dollars donc ça monte très très très très très très très vite et au fait, bah, il faut miner le maximum de personnes pour pouvoir aller en profondeur pour avoir des grosses, grosses, grosses équipes. Et franchement, c'est possible parce que bon, il bah, y a beaucoup de gens qui gagnent de la thune avec. Bah, en même temps, pour gagner de la thune, bah, il faut bosser un minimum. quoi bah, D'ailleurs, j'appelle même pas ça bosser. Il faut juste en parler. Tu fais une publication sur ton Facebook. Tu dis que voici un site où tu peux miner des bitcoins. Inscris-toi avec ce lien, c'est pas compliqué. Hein. Mmh. Tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est. C'est un, un moment intéressant à la mesure où, en plus, euh, le Bitcoin il est, il est assez redescendu hein, par rapport à, au mois de décembre, hein, c'est le cas de le dire. Euh, par contre, juste euh, un petit conseil. Euh, c'est vrai que vous avez la possibilité de, de choisir la puissance de minage de l'application. Donc, euh, ça aussi, euh, regardez ça de près. Euh, pourquoi Parce que si, par exemple, vous voulez faire... Euh, euh, du téléchargement, d'exportation de vidéos ou autre, et que vous avez mis votre curseur de l'application au maximum euh, de puissance de minage, euh, du coup, ça risque de, de ralentir euh, voilà, vos, vos autres applications et tout ça. Donc, quand vous faites des choses vraiment spécifiques, vous baissez euh, votre curseur de, de, de puissance de minage, quitte à l'arrêter et le mettre en stand-by pendant le temps que vous faites euh, vos affaires, et après, vous le, vous le remettez euh, au bon euh, comme, comme bon vous semblera. Ouais et en même temps que tu le dis je fais un exemple avec le curseur de ma souris là hein. les gens ils le voient ouais. mais moi personnellement je vais te dire je fais des montages vidéo et, euh, ça va pas gêner hein ça va pas gêné, okay. sauf si vraiment le montage vidéo va être très très lourd c'est un montage de deux heures mais bon peut-être c'est mon ordinateur qui est puissant aussi je sais pas mais pour moi ouais, franchement possible. ça possible ouais voilà. tout dépend ouais, voilà. de la puissance de, de la bécane, bien sûr voilà. et euh quelque chose d'autre à ajouter ou tu penses avoir tout dit eh bien, écoute, Non, je pense que là on a fait le tour, hein, on a tout dit, donc c'est gratuit, euh, c'est automatique, euh, c'est la monnaie, euh, la crypto-monnaie, la première, euh, et, voilà, qui, qui est en place sur le marché, qui est là depuis 2009 maintenant, bitcoin, donc euh, c'est quand même intéressant, euh, ça, ça, ça, ça travaille donc même quand vous n'êtes pas là, euh, bon, ben bah, écoutez, euh, non, c'est super, quoi. Hein, euh, je pense qu'on a fait le tour, là. Hein. D'accord. Mais écoutez, euh, si vous voulez avoir des bitcoins gratuitement, hein, euh, tous les jours, hein, euh, du soir au matin, euh, gratuitement, en minant, bah, vous n'avez qu'une seule chose à faire c'est de vous inscrire dans le lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Ou sinon, vous me contactez aussi, Jean-Mathieu Tarista, sur Facebook, alias Faire, sur Skype, ou la réunion Et je me ferai un plaisir pour montrer aux gens qui ont des difficultés. Comment faire pour euh, installer ce logiciel Mais logiquement, vous n'avez pas besoin de moi parce que tout est expliqué et tout est intuitif. Hein. Mmh. Voilà, voilà. Merci. Donc cliquez mmh. sur le lien, se trouvant dans la description de cette vidéo. En tout cas, Vincent Cherrier, je te remercie de ton intervention de... Et, de tes... et de tes éclaircissements pour ce site méga génial. Et je te remercie de m'avoir présenté ce site hein, parce que c'est grâce à toi que je le connais. Avec grand plaisir, jean mathieu Avec grand plaisir. En tout cas... On vous remercie pour tout. C'était Vincent Cherrier, Jean-Mathieu Taristas, L'Araignan TV. On pourrait même dire Martinique TV aussi avec toi. À Martinique TV. <rire> Allez, je coupe. Ciao, ciao. Ciao, ciao.